Bonjour à tous les nouveaux vampires. Alors pour le moment, nous avons trois clans qui sont jouables sur les cinq présents dans le lore. Les brujas, les Nosferatu et les Toreador. Donc les brujas seront le clan à privilégier pour tous les joueurs de type bourrin. Oh. Les Nosferatu sont les personnages les plus euh, discrets et tactiques. Et les Toréadors euh, sont les persos de type support. La Brute a comme compétence le saut en flèche et le coup de poing onde de choc. Son passif est un heal qui va jusqu'à la moitié de sa vie s'il ne subit pas de dégâts. Maintenant le Vandal. Le Vandal a le même saut que la Brute. Son deuxième spell est le choc terrestre. Son passif réduit les dégâts au corps à corps. Le Saboteur. Le Saboteur a la compétence disparition qui ressemblerait à un phase de raid euh, si vous avez joué à Apex, mais totalement invisible ainsi que Bombe d'égout qui est tout simplement une mine de poison. Son passif permet de le rendre partiellement invisible en étant accroupi. Le rôdeur, sa compétence est la disparition donc la même que celle du saboteur et euh, son deuxième spell est Familier Superviseur qui est en fait un lancer de chauve souris qui fonctionnera comme un scan et vous permettra de voir les ennemis à travers les murs dans la zone que vous avez ciblée. Son passif et de voir les traces de sang des ennemis s'ils si ont moins de 50% de leur PV. Passons maintenant au clan des Toreador avec la sirène qui a comme première compétence la projection et en deuxième beauté aveuglante. La projection permet de se téléporter à l'endroit de la projection et la beauté aveuglante permet tout simplement de flasher les ennemis ainsi que les paralyser pendant quelques secondes. Son passif est une amitié avec les civils qui seront plus indulgents et ne crieront pas quand vous passerez à côté. Maintenant la muse. Sa première compétence est un sprint et sa deuxième est voire rajeunissante. La projection permet de se téléporter comme avec la sirène. Son deuxième spell est un sort de heal qui vous donnera à partir du moment où vous l'activez 40 points de vie de régénération puis une régénération active, au fur et à mesure du temps, de 1 point de vie par 1 point de vie. Cette régénération s'applique aussi à vos alliés et s'applique aussi autour de votre projection. Passons maintenant à quelques conseils au niveau des builds que vous allez pouvoir utiliser en jeu. Alors il faut savoir que euh, vous commencez avec trois slots maximum que vous pouvez remplir de certaines catégories en mangeant des humains de type par exemple colérique orange, phlegmatique plutôt saillant, sanguine rose et mélancolique violet. Les humains roses vous permettront donc de vous donner une régénération passive de 0,5 points de vie par seconde au premier slot, 1,5 point de vie par seconde au second et 3 points de vie par seconde au dernier. Les humains de couleur orange vous donneront eux des dégâts de mêlée. Le premier slot vous donnera 10%, le second 25% et le troisième 50% de dégâts de mêlée. De quoi mettre des gros coups de katana à moins 105. Ensuite il y a du coup Phlegmatic, le saillant vous donnera au premier slot 10% de réduction sur le cooldown de votre deuxième spell. Au deuxième slot 25% de réduction sur votre deuxième spell et au troisième slot 50% de réduction de cooldown sur votre deuxième spell. Et enfin le violet qui vous permettra au premier slot une réduction de 10% de votre cooldown sur votre premier spell. Au deuxième slot 25% ainsi qu'au troisième 50% de réduction sur le cooldown de votre premier spell. Pour maximiser votre build, vu que vous n'avez que 3 slots au départ, il va vous falloir diaboliser des ennemis pour gagner des emplacements, pour pouvoir manger d'autres humains et du coup améliorer votre personnage durant vos parties. Note assez intéressante les entités qui sont présentes sur la map, qui sont les chasseurs de vampires, euh, sont considérées comme des ennemis. Si vous les diabolisez, vous allez aussi récupérer un slot. Passons maintenant au système d'XP. Le système d'XP a changé depuis la mise à jour a été énormément augmenté. Au niveau des Score, Une assistance vous donnera 50 points d'XP, un joueur mis à terre 100 points d'XP, une diablerie 600 points d'XP et un joueur tué 200 points d'XP. Au niveau des scores de placement, pour le top 1 vous allez gagner 15 000 points d'expérience, le top 2 2500 points d'expérience, le top 3 1500 points d'expérience, le top 4 1000 points d'expérience, le top 5 500 points d'expérience et les autres classements ne vous donneront pas de points d'expérience. Il faut savoir que le temps de survie par seconde est de 3 XP, c'est à dire que vous prenez votre temps de survie, vous le multipliez par 3, vous avez l'XP total gagné par rapport à votre survie et vous avez aussi de l'XP par rapport à vos dégâts infligés qui, euh, elle, est un multiplicateur de vos dégâts par 0.3. Un top 1 vous donnera la moitié d'un niveau d'un battle pass à coup sûr. Petit détail, en trio vous pouvez respawn vos alliés et il y a beaucoup de gens qui en ont marre de voir les teammates quitter en trio. Lorsque vous êtes mort et que vous êtes à terre mais que vous vous faites finir par un ennemi, vos alliés peuvent vous réapparaître sur la des nombreux points de la map qui sont marqués par une petite croix blanche d'hôpital. En jeu, ce point de respawn ressemble à une petite orbe de lumière blanche légèrement bleutée. En restant appuyé sur F sur ce point, vous pourrez donc faire revivre vos coéquipiers. Et bien voilà, j'espère que ce petit guide vous aura plu et que vous êtes maintenant un peu moins perdu pour débuter le jeu. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a été utile et pourquoi pas à vous abonner si vous souhaitez voir les prochains tutoriels. Sur ce, amusez-vous bien sur Blue Hunt.